Le banc multipiste. Dans ce cadre à plusieurs compartiments, des grains de plus en plus petits ont été disposés. Gravier, sable grossier, sable moyen, sable fin et poudre fine. Lorsque le cadre est incliné, les gros grains tombent en premier. Plus les grains sont fins, plus l'angle d'avalanche est important.